Alors, je viens de faire aussi, ça a duré euh, pas tout à fait 15 jours, un, un voyage avec, dans le cadre de Pax Christi euh, en Jordanie, Palestine, Israël. C'est un voyage qui était à la fois un pèlerinage, bien sûr, quand, quand on va en Terre Sainte, on va sur les lieux où le Christ a vécu et où il est mort. Euh, mais c'était aussi un voyage d'études. Nous avions avec nous des, des jeunes journalistes qui devaient faire un travail sur l'eau, alors nous en avons profité pour, euh, c'est aussi une manière d'être de, de, de, en, en lien avec la population, pour avoir les problèmes de l'eau dans ces pays, quoi, parce qu'ils ont un gros problème, pour, pour plusieurs raisons. Parce qu'Israël en détourne une partie, quoi, enfin, il faut bien le reconnaître, une partie qui... Il euh, y, y a des accords entre les trois pays, mais des accords... Euh, totalement déséquilibré. Enfin, Israël se paye la part du lion et les autres prennent le reste. Enfin, pas de que... Parce qu'il n'y a pas tant de sources d'eau que ça, hein, de toute façon. Alors, euh, voir un peu comment, comment le problème se pose. Euh, et On a surtout compris une chose. Outre euh, le fait euh, qu'Israël se payer la part du lion, euh, on, a, on a compris aussi à quel point euh, sans eau, ces pays ne peuvent pas vivre. Enfin, C'est assez sec et, et c'est vraiment l'eau qui permet aux cultures de, de, de se développer et qui permet aussi à l'industrie de, de, de se développer. L'eau, la, c'est l'avenir de ces pays. L'absence d'eau, c'est la mort. De, et, et actuellement, ben ce serait plutôt du côté de, de la Palestine qu'il y a des tendances vers la mort parce qu'ils ont quand même beaucoup de mal à, la, la Jordanie, ça va mieux, c'est géré autrement. Mais, mais la Palestine subit l'occupation d'Israël, donc ils sont entièrement à leur merci.